Previously on Lost. Cette vidéo fait plus ou moins suite à la précédente dans laquelle nous avions vu que lors de la création de la série, les showrunners se laissaient guider par les mystères de l'île sans vouloir réellement y répondre dans un premier temps. Vous avez vu la miniature plutôt rigolote de cet épisode Ce titre un peu what the fuck Et si vous ne savez pas ce qu'il va suivre, ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez bien rire. Je vais vous partager un extrait bien particulier de la première saison. Mais avant ça, j'aimerais parler un petit peu de Lindelof. Je ne sais pas si vous avez vu sa dernière série, The Leftovers, au passage que je conseille fortement, et qui repose sur un mystère bien particulier. 2% de la population mondiale disparaît comme ça d'un coup. Lindelof, avant même que la série ne soit diffusée, a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas s'attendre à deux réponses. Ainsi, je trouve que de savoir ça avant de commencer cette série, au moins, on n'a pas forcément d'attente comme on a pu tous en avoir en regardant Lost. Vous le savez, j'ai adoré Lost, vraiment. Mais il faut que je vous parle aujourd'hui de quelque chose qui m'a plutôt déçu lors de la diffusion de la série. Cette chose, eh bien ce sont les mensonges, ou plutôt devrais-je dire les fausses promesses de Lindelof. On disait la dernière fois qu'Abraham s'amusait du mystère, du questionnement sans réponse. Mais à partir de la quatrième saison, où on savait tous qu'il ne restait plus que 3 ans avant que Lost ne se termine, Lindelof a commencé à dire des choses en convention, événements et interviews qui vont plus tard se retourner contre lui. L'un des plus grands mystères de Lost, c'est Walt, on est d'accord. Et personnellement, à présent, de ne pas savoir le pourquoi du comment de Walt, eh bien je m'en fiche un peu. Walt est spécial et le fait qu'il n'y ait aucune réponse le rend encore plus spécial. Mais Lindelof a dit à plusieurs reprises qu'on aurait toutes les réponses qu'il nous faut à propos de Walt. Et moi, eh bien, au moment de la diffusion de la saison 6, je faisais quand même partie des personnes un peu révoltées contre Lindelof à propos de ses fausses promesses. On m'a demandé en commentaire il y a quelques jours si les propos des showrunners, en convention par exemple, étaient canons. Eh bien là est toute la question. Ils ont dit en convention que les araignées méduses qui ont tué Nicky Paolo par exemple, eh bien c'était le monstre en fait. Et pour beaucoup, puisqu'ils l'ont dit, c'est canon. Mais Lindelof a quand même dit plusieurs choses fausses, sûrement parce qu'il n'était pas forcément à l'aise avec le nombre d'épisodes qu'il restait pour tout résoudre, hein, c'est possible. Ou aussi parce que, et ne l'oublions pas, la saison 4 a été amputée de deux épisodes avec la grève des scénaristes, mais quand même. à partir de la saison 4, les showrunners ont promis plein de choses à des milliers de personnes, des choses qu'on ne verra jamais. Comme par exemple, Walt. Mais en 2011, la saison 6 de Lost vient d'être diffusée et Lindelof est invité à la Comic-Con. Le fait que Lost est enfin terminé, c'est un poids en moins et ça se voit. Il est plus à l'aise, il rit des mystères inexpliqués, bref, il est décompressé. Bien évidemment, il attend la question que forcément quelqu'un va lui poser. Et cette question, c'est celle-ci. Saviez-vous dès la première saison comment la série allait se terminer Lindelof répond que oui, et qu'il en a la preuve. Une scène coupée de la première saison dans laquelle il y a Jacob et son frère. Évidemment, c'est une grosse blague et Lindelof s'amuse enfin à nouveau des mystères sans réponse qu'ils avaient inventé avec Abrams 6 ans auparavant. Il projette alors cette fameuse scène, cette scène que vous allez voir dans quelques instants. Et ce que j'aime dans cette projection, et bien, c'est que les showrunners sont enfin à l'aise avec l'idée qu'ils n'avaient pas de réponse au début de la série, et surtout, eh bien, que ce n'est pas grave. Ce que j'aime aussi dans cette vidéo, c'est qu'elle nous prouve bien que ce n'est pas la destination qui compte, mais bel et bien le chemin. Que ce n'est pas forcément l'histoire de Lost qu'on aime, qu'on adore, on peut l'adorer, mais ce n'est pas forcément l'histoire qu'on adore. C'est plus la façon dont elle est racontée. Allez, je vous laisse donc avec cette scène et si vous ne la connaissez pas, j'espère que comme moi, elle vous fera rire. Et quant à nous, on se retrouve la prochaine fois. Do you really think all this is an accident? That we, a group of strangers survived? Many of us with just superficial injuries? You think we crashed on this place by coincidence? Especially this place? We were brought here for a purpose, for a reason, all of us. Each one of us was brought here for a reason. Brought here. And who brought us here, John? The island. The island brought us is here. This is no ordinary. Doctor he has no idea, does he? Why is he so afraid? Where's that path end, John? The path end's at the hatch. The hatch, Jack. All of it. All of it happened so that we could open the hatch. No. No, we're opening the hatch so that we can survive. They find that Scottish guy down there pushing the button. He is going to be pissed. If he wasn't pushing that button, we'd all be in a lot of trouble. Oh, okay. Like, say, more trouble than getting turned into black smoke? takes on the form of dead people. Okay, you really need to get over that? I don't believe in destiny. Yes, you do. You just don't know it yet. Well, they call me a monster, Jacob. Me. I'm a monster. Get it? All because you threw me down into some underground river of shiny magic light that shiny magic light is very important it happens to be the source of oh, yeah, blah, blah, blah, blah. A yahoo for you and your light okay jacob and i swear to god if you start with any of that whole the island is a cork thing i will I, i will go nuts it's a good metaphor uh huh okay well we'll see how happy these people are when you explain their their whole reason for being here with a metaphor you think they'll be disappointed? They want answers, Jacob, not corks. Well, maybe they'll give me the benefit of the doubt once they start jumping around in time. Right, because time travel always helps things make more sense. It makes perfect sense. Really? Like picking six candidates to replace you because you're sick of being in charge, and you know that I'll inevitably disguise myself as candidate number four so I can manipulate Ben Linus into killing you? That kind of sense? I don't know what you're talking about. Yeah, you do. I do not. Do too. Do not. Do too. Do, do too. not. Do too. Do not. Do too. Do, do, do not. It's infinity. Uh, you know what? You've got a bad attitude, Barry. Hey, don't call me that. Why not? It's your name, Barry. You mother...